Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je ne vous cache pas que je suis littéralement déçu par l'élimination en Ligue des Champions de l'équipe de l'Olympique de Marseille qui jouait ce soir face à Tottenham. L'Olympique de Marseille recevait cette équipe anglaise qui n'avait rien de bon à apporter sur le terrain. On a pu voir que Marseille a fait le jeu pendant toute une mi-temps. En deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Marseillais. Ils ont pensé qu'ils étaient déjà qualifiés alors qu'il n'y avait que 1-0. Qu'est-ce qui s'est passé La réalité a rattrapé les beaux films, les beaux écrits, les belles histoires. et oui, le foot est cruel. Vous avez beau pleurer, dire que vous êtes à jamais les premiers, qu'est-ce qui vient de se passer Vous vous êtes fait encore éliminer en phase de poule de la Ligue des Champions. Vous êtes les seuls à avoir remporté la Ligue des Champions en France. Et regardez comment vous vous comportez en Ligue des Champions. Sachez que lorsque vous jouez en Ligue des Champions, vous représentez la France. Nous sommes derrière vous. On vous soutient. Toute la France était derrière vous. On a tous regardé le match. Et c'est des performances comme ça que vous nous vous nous pondez. Hein Bien sûr qu'on doit se moquer de vous. chez vous au vélodrome. Avec une ambiance de malade. Vous avez un public de malade. Mais vous avez des joueurs, franchement. Oh là là. Qu'est-ce que Kolosienna qu'il a dans la tête Pourquoi il n'a pas mis le but à la fin du match Et là, il est où là, le Bouddha Hein Dimitri Payet, il est où le Bouddha là Pourquoi il n'est pas sur le terrain Hein Il n'arrive pas à faire la différence aux entraînements. Et puis le Hugo qui dort là, il l'a mis sur le banc non, franchement, je suis littéralement déçu. Chancel Bemba ne mérite pas une équipe comme ça. Vous voyez l'abnégation et l'envie qu'il apporte sur le terrain Non, mais vers il faut que tu t'en ailles de ce club. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Quelle est cette malédiction qui touche les, tous les clubs français en Ligue des Champions Parce qu'on ne va pas se mentir. Moi, je suis là, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je fais le malin, mais on sait très bien... Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que tout le monde dit Ouais, on va voir vous pendant les phases finales. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe Donc là, l'Olympique Marseille, qui a gagné la Ligue des Champions, se retrouve face à Tottenham et se fait littéralement laminer devant son public. Non. Non. Vous n'avez pas dit à jamais les premiers Droit au but Hein quand vous dites droit au but, c'est quoi Quand vous dites o OM, c'est quoi Ordures ménagère Hein Non. Franchement, je suis déçu. Hein. Oh non, non, non c'est pas possible ça. Moi, j'aime bien que le Paris Saint-Germain vous fracasse. Après, quand vous perdez contre les autres équipes, ça me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire À part quand vous perdez contre des équipes vraiment nulles. Mais là, ce soir, vous avez perdu contre Tottenham. Et franchement, Tottenham, là, c'est pas une équipe qui est au top du top. Il y a je sais pas combien de joueurs qui qui étaient absents. Et vous avez quand même réussi à perdre contre eux. Deux buts à un. Vous vous mangez un but à la fin. Franchement, Matteo Genzouzi, il euh, euh, faut, faut, faut briser son contrat. Alors, je sais pas ce que vous lui trouvez. Je sais même pas comment c'est possible que ce gars soit titulaire avec l'Olympique de Marseille. Franchement, hein, lui, coupez-lui les cheveux. Parce que là, on voit qu'il a beaucoup de cheveux. Mais le talent, oh, inexistant vous avez vu Il a perdu deux ballons, là. Il a perdu les deux ballons qui ont mené au but. J'ai regardé le match. Un match nul à chier. Hein Tout était ouvert. Ils vous ont attendu, Ils vous ont laissé le ballon. Aucune frappe, rien. Si Mbemba, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il y a deux zéros. Tu te rends compte Non, c'est incroyable. Et là, je te parle pas de Mbemba en mode c'est un attaquant. C'est un défenseur central un moment, il y a Mbemba et l'autre défenseur central qui ont essayé de combiner Jigo, celui qui a voulu tuer Neymar. Non. Et encore, c'est Mbemba qui se bat encore pour aller empêcher l'élimination. Vous auriez pu rester sur un match nul et partir en Europa. Non. Donc là, vous allez jouer pendant qu'il y a la... Oh non, non, non, non, non, non, non. On fait pas ça. On fait pas ça. Quand on est à jamais les premiers, on se respecte. Quand on est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions, on n'arrête on, on, on pas, on arrête de jouer comme ça chaque année, lorsqu'on joue en, en Ligue des champions. On met des zéro buts, on met des je sais pas quoi. Et nous, on est quoi, nous? Hein? C'est pas ici, en France, qu'il y a le meilleur vivier de footballeurs? Non.